Oui J'arrive. Tu me dis quand tu peux Bah je règle depuis tout à l'heure. Bah recommence Bah j'ai recommencé. Tu fais... Bah 3... 2, genre, quand, genre... Quand je dis go, on recommence tout. D'accord, 3... 2... 2 1... 1 allez, go Bonjour. Yo tout le monde, c'est sur qui Vidéo et donc on se retrouve en compagnie de euh, Mr. Red Tiger, Bonjour. Shava. Shava et toi, comment ça va Chacha. Ça va, Shava, Chacha, Chacha. oui. Okay, Alors, bah, euh, en gros, on se retrouve pour un, une sorte de pack opening. Euh... C'est ça. Bref, en gros, euh, on a des box qui seront disponibles sur le. Non, reste avec moi. Euh, mais je t'aime pas. Ah, ah, ah, euh, non, donc le en cheat, gros, euh, euh... Je veux parler. Timar, J'étais en train d'expliquer. Bon, en gros, euh, les box. C'est es que t'es flippant toi des fois. Eh non mais je suis en train d'avoir des trucs. <rire> euh, donc en gros les po les box elles contiennent des, des trucs plus Intéressant yeah. et qui sont disponibles sur le serveur. Yeah. Bon, moi ouais, je te propose qu'on commence par la toolbox. Par, par les toolbox, le on va le, va le faire ouvrir, ouvrir le coffre là-bas. Non, je, pas parler. <rire> je te On commence par les toolbox, ensuite par les communes box, et ensuite par les epic box. Ok, alors je trie tout ça. Ok, les, les quelles quel de box et tools les tools en premier. Ok, bah c'est parti. Go, allez, je lance. Donc, euh, par je vais garder ce que j'ai gagné pour euh, mon aventure sur vie, hein. ah, Semi survie. Semi-survie. Semi-survie. Bah, non, moi, c'est du survie. Hein. Moi, pas... truc. Parce que moi, je sais pas si j'ai passé beaucoup de temps sur le cerf, c'est pour ça. Ok, alors, moi, euh... ça va faire comme Clash royale. Alors, moi, pour l'instant, bois, chaîne, bibliothèque, laine, ça va. Moi, j'ai eu, eu de la chance, j'ai eu de l'obsidienne. Ce qui est bah, quand même, il euh, y a très longtemps d'avoir. C'est très rare ouais Donc franchement oh. en plus 23, bah, ouais coup... je dis, c'est pas parce qu'il est un ton. De la stone, euh, du bois, du bois. Oh sa mère J'ai eu, eu bibliothèque Tu m'attends hein, quand tu passes au prochain truc. Hein. Ouais ouais t'inquiète, bah t'en es à ouf toi. Non, moi j'ai eu une bibliothèque et puis... Euh, je... bah, il m'en reste ouais, deux. Il te reste combien de box euh, Deux. Deux Ouais. J'ai eu du sable okay. là. Moi j'ai eu... Euh... 24 de sable et 64, et j'ai eu 3 stacks oh, de la c'est pas mal. Bois 22 de laine, un ouais. stack de stone. Là, je, te dis, je, te dis, je te dis ce que j'ai eu, ouais. je ne te dis pas combien j'en ai eu. Comme ouais. ça, ça incitera les gens à aller voir ma vidéo. Ouais, <rire> ah, ouais dit, bien, je vous invite à aller voir la vidéo de l'autre personne. Hein. Ouais, sais, on sait pas si comment s'appelle. Sur le point de vue de Mister, allez voir ma chaîne. Je pense il doit y a avoir... Mettez des pauses Il doit y avoir un lien dans la description je suis pas sûr hein. faudrait demander à celui qui, qui, qui, qui, a, qui a fait cette vidéo faudrait lui demander euh, je pense qu'il doit y avoir un bon, lien commence. dans la description dans chacun des deux pour dire putain voilà. donc euh comme une box on, on commence la commune ouais c'est parti c'est quoi voilà. donc là, là c'est bon là tu peux dire ton truc en tant qu'on l'a lancé alors moi je te propose que je me fasse gauler un arc ouais toi aussi tu l'as eu Ouais. Il, est pas, il est pété, je trouve. J'ai l'air que c'est Bah, ce serait bien si t'es mending un peu. C'est le mec qui cherche toujours un truc. Ah, ouais, mais il est pas mending. Putain, j'ai une épée en pierre qui fait 7 de damage. Euh, bah, moi j'ai de l'XP. Ouais. Putain, j'en ai plein des trucs gros. Ouais. J'ai une épée en pierre. Tu fais 97,6 de dégâts, 97, <rire> dégâts. c'est pas mal. Non, ah non, elle fait 7 de dégâts mais entière. elle a une bonne taxe Allez, j'ouvre ma dernière euh, commune box. Ah moi aussi. Et de l'XP, putain je suis déjà level 61. 91 ah, franchement, là je dis respect. Bon du coup on ouvre les epic box maintenant. Ah ah moi je suis bien 2 1 bonne année oulala si oh oh ça va il celui-là oui. si je pouvais avoir une épique sword ça serait, une Epic trop TNT, bon. ce serait trop bien alors j'ai euh, plein de golden apple j'en ai marre j'en ai allez, pas de golden apple de l'équipe! putain, putain j'ai des arcs moi j'ai que de l'xp. <rire> <rire> moi je suis seulement level 77 70% seulement c'est bien tu vois moi je, je suis level 154 allez les, les, les gens je vais me suicider bientôt je pourrais faire une en fait là je peux limite faire une ouais. cabane en TNT <rire> ah j'ai un arc euh... c'est cool je... allez dernière dernière non, non, je box. Level 100. <rire> 157 non hein. j'ai vu passer l'épic sword putain non, plus, ça, moi aussi parce que je sais pas ça a bug et alors du coup voilà je sais pas mais non c'est normal qu'elle passe en fait vu que t'as qu'une seule chance de la voir non non non mais je te jure, jure ça ça rame du cul, et puis là ça m'a fait... Ah bah non, t'as que l'XP. Putain, j'ai 30 TNT et j'ai plein d'épées. Surtout j'en ai 3 en stone et j'ai trois arcs. Infinity. Alors, je vais faire attention de pas tomber. voir bon, ouais. du coup, moi, je vais peut-être me give juste une petite dernière euh, 5, euh, juste pour finir. Après, j'arrête. Allez. Je trop bien. Je... t'en give aussi. Si tu veux. Une épique, une commande et puis euh, tu m'attends avant les ouvrir. Hein. Ouais bien sûr. Alors mais en haut vous devez les gagner mais nous euh, on est fondateurs alors on se bat les couilles. Ouais, euh, par ouais. je suis tombé, je suis gens. Nouveau. 3, 2, 2 1, 1 parti. go Par contre euh, après tu reviens en spawn pour qu'on soit à côté tu vois, c'est mieux je trouve. Ouais, ce serait sympa. Allez, hop. Ah, je sais pas ce qu'ils ont avec les TNT mais là je suis à 40 TNT. Attends, je vais te TP du coup. Voilà. Ouais vas-y vas-y. 3, 2, 1, bah. <rire> Tu me pas respecte du coup, attends-moi pour la prochaine. Oula, j'ai eu la danse. Moi aussi, Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Go, putain, c'est Toi, tu piques un te laisse. Moi, j'ai vu un gros filon TNT passer. Alors, 137, allez, genre, réouvre. Je t'apprends pour Fais Attention, parce que mon ordinateur rame du cul. Il rame du cul. Je sais pas que c'était un mot. Je suis à la dernière, et toi Dernière euh, juste après. Ah, écoute, je t'attends moi du coup. <rire> je, je, je regarde pas, va. je regarde pas ce que j'ai eu, je regarde pas ce que j'ai eu, vas-y. On y va pour la dernière Oui, vas-y. <rire> <rire> ah, non non Ah ouais non. Je me suis fait victime. Putain, j'ai 55 TNT Mec les <rire> Est-ce que je vais crash? Attention! Oh, je me taper une barre si tu crashes. Oh non, et eh, non, et eh, non! Et eh, non, monsieur! Eh non! Sinon, j'ai un peu de bouffe au cas où, hein, parce que je suis comme ça. Alors, moi aussi, je peux me faire une musique, une, musique, une maison en TNT. Euh, eh oui, monsieur. T'en as combien? Euh, 45. Euh... Alors du coup, moi je pense que je vais faire un épisode sur le serveur. Ah bah, moi je sais pas, parce que, voilà, parce que je t'aime pas. <rire> Bref, donc je vous dis salut à tous et à toutes, euh, je t'invite à lâcher un petit post-blog. Moi non, moi non, moi non. À t'abonner à nos deux chaînes, à voir moi, les On n'a pas le même principe, on n'a pas le même Mais principe, Mais surtout, moi. ferme ta gueule, laisse-moi terminer le truc, merci. Ah, <rire> surtout, euh, à euh, mettre... Euh... Enfin, surtout, allez voir sur le, sur le serveur qui est. a. Allez, va voir sur le serveur, sur la chaîne il de la d'ailleurs. Va voir sur le serveur, gars. ça c'est... Putain, mais il ne s'est pas terminé trop, s'il te plaît, gros. C'est un serveur, enfin, euh, on Win. bref. Salut tout le monde, euh, quand, je dis, euh, quand on dit euh, Shawai, on, on arrête, ok En même temps, pour la synchro. D'accord, bah du coup... 3, <rire> Attends, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non ce coffre, j'ai envie, de... juste pour te dire, j'ai envie, tu vois, de te faire rager, de l'ouvrir et de pile ouvrir, de pile fermer mon rec quand je l'ouvre, tu vois, juste ça. Est-ce que je peux faire ça Non. Je suis ok. Est-ce que je peux faire ça Bon, alors du coup, salut tout le monde. Salut. Tu m'as vraiment ban T'as arrêté arrêté Non. Hey salut, chaval. Euh. Je